Super, bah, on va pouvoir commencer. Toc, c'est bon, ici, ouais. Toc. Bon, alors, euh, on va commencer avec une petite devinette. Combien de centrales nucléaires faut-il pour avoir assez d'énergie pour exécuter un programme Python Non, non. <rire> c'est pas grave. Et puis, pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, vous pouvez chercher pourquoi est-ce qu'on a mis une tête de Franklin dans cette salle. Je pense que c'est une devinette un petit peu plus facile, auxquelles vous pourrez répondre. Ah oui, ça. Donc euh, on va vous parler d'amener un zeste de programmation dans les milieux moins favorisés. Alors euh, qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà on va se présenter rapidement, euh, il y a Amaury, Titouan et Nathanaël, et donc on représente l'association Zeste de Savoir qui organise des ateliers euh, de programmation euh, à destination des 12-18 ans dont on va vous parler aujourd'hui. Donc... Euh, Quelques mots sur, euh, sur l'association qu'on représente euh, d'abord. L'association s'appelle Zeste de Savoir. Euh, je pense que la plupart d'entre vous connaissent aujourd'hui Open Classrooms, l'entreprise qui propose des cours informatiques euh, en ligne. Euh, alors, probablement, certains euh, savent qu'avant, ça s'appelait le site du zéro, euh, la, la plateforme. Et, euh, et en fait, en, en 2013, euh, le. Les, le site du zéro, a, il y avait une entreprise qui gérait, a décidé de, de changer un petit peu la manière dont, dont ils travaillaient, euh, de changer un petit peu l'approche qu'ils avaient à leur, à leur mission qui est de rendre l'éducation la plus accessible possible. Et la communauté qui faisait tourner euh, le site du zéro euh, a décidé de se, de se scinder avec euh, l'entreprise euh, et de créer Zeste de Savoir alors que le site du zéro est derrière devenu Open Classrooms. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement C'est une communauté qui propose des cours, donc qui sont rédigés par la communauté, dans des domaines qui sont euh, principalement reliés à l'informatique. Euh, alors ensuite, on a aussi d'autres cours sur plus scientifiques ou même dans d'autres domaines. C'est vraiment l'idée du partage de la connaissance qu'on a, qu a repris et qu'on a développé. Euh, donc, est, une Zeste de savoir a été fondée en 2014 compte aujourd'hui plus de 12 000 membres et plus de 1 contenus qui ont été rédigés par la communauté et donc validés aussi par une, une sous-portion de cette communauté. Euh, la plateforme propose aussi un forum sur lequel on peut, on peut poser ses questions sur les différents cours ou alors, les, ou alors différents, euh, différents sujets d'informatique ou autres euh, voilà Il faut voir que Zeste de Savoir a été développé. Euh, donc là vous voyez juste euh, en haut à droite notre, notre mascotte qui s'appelle Clem et puis euh, Willard qui est aussi une sorte de, de, de mascotte qui était déjà là au temps du site du zéro et qui est un emblème de, de la communauté euh, donc ce projet a été développé également par la communauté, la plateforme qui est open source euh, développée donc, en Python avec, euh, avec Django et euh, accueille donc de plus en plus de monde en permanence depuis, depuis sa création et depuis, euh, dans, dans les derniers mois, dans les, les, même les dernières années, il y a eu une volonté qui a été exprimée de la part des membres de développer ces activités euh, en réel, donc en présentiel, et puis aller euh, notamment dans, dans des endroits où euh, la, la connaissance, le savoir, le fait de découvrir des choses euh, n'était peut-être pas aussi facile euh, que, que dans la plupart des, des endroits. Et donc, euh, de, cette, de, de, de toutes ces de toutes ces idées, sont nés les ateliers Zest de code dont on va vous, maintenant vous parler. Alors, euh, donc Zest de code, donc, comme, euh, comme Nathanel ici présent euh, disait, c'est venu donc d'une volonté de la communauté de se lancer dans des activités euh, dans la vraie vie, parce que jusqu'à présent on avait surtout fait des activités sur le web, sous forme de, de tutoriels, d'articles de, ou d'entraide, mais pas grand-chose en vrai. Et notre objectif, c'est de toucher tout le monde, pas forcément seulement ceux qui sont sur Internet et qui pensent à aller sur un site d'informatique pour apprendre ou pour découvrir, parce que certains peuvent simplement ne pas connaître. Alors, tout a commencé via Meet Code. Meet Code, c'est une, une, une organisation européenne qui organise en, en octobre, tous les ans, une sorte de festival d'apprentissage de la programmation ou du code, en fait, comme son nom l'indique, finalement. Euh, et qui propose des subventions pour faire ça. Euh, et euh, un membre de la communauté de The Soir a vu ça et s'est dit « tiens, ça pourrait être cool, pourquoi pas ?» Et donc il a ouvert un sujet sur le forum euh, en proposant à tous de participer donc, à un atelier, parce qui qu n'avait pas encore de nom à l'époque, mais genre, on s'est dit euh, « bah, tiens, c'est dans nos credo on aime bien faire ça, on fait ça, en, on fait ça en web, alors pourquoi pas en vrai ?» Après tout. Et bah, ça a botté pas mal de gens, mine de rien. Euh, là, vous voyez un début euh, de liste, mais en fait, il faut savoir que la liste, elle continue, euh, genre sur à peu près 4 ou 5 fois ça. il bon, n'y a pas autant de monde qui s'est euh, lancé finalement, mais ça a plutôt bien marché. Euh, C'était dans les valeurs, on avait, une, on avait cette volonté, qui était même devenue un running gag à force. Enfin bref, euh, ça marchait plutôt bien. Donc, on a lancé ça. Euh, il faut savoir que du coup, la conception euh, a été publique. Euh, parce qu'on euh, est une asso où on fait un peu tout entre nous, enfin, enfin tout entre nous, non, ça fait très, ça fait très re refermé, ça. Plutôt tout en communauté, dans le sens que tout le monde peut contribuer, toute personne qui euh, nous rejoindrait peut contribuer, et donc on a fait vraiment ça en public, en ouverture. On a fini l'organisation, la, la, bien sûr, de manière un peu plus euh, re refermée, parce qu'au euh, bout d'un moment, il faut être efficace, quand même. Et euh, assez rapidement, dès le début, euh, on s'est dit que, tant qu'à faire, vu que sur le site, on visait surtout des populations qui pensaient à y venir, basiquement, parce qu'elles étaient là, et qui avaient euh, facilement accès à Internet, ce serait bien de viser les autres, euh, toutes celles qui ne euh, connaissent pas forcément trop ça, qui n'ont pas forcément pensé que ce serait pour eux, et qui ne sont pas forcément dans des, dans des zones euh, où, euh, où c'est euh, très courant. Donc euh, on a essayé de viser les populations « entre guillemets défavorisées », le mot est un peu un gros mot, mais c'est un petit peu l'idée, euh, donc pour lancer ça, euh, on a commencé à, à un peu concevoir les ateliers et à faire de la communication du coup, euh, dans les zones qui ont moins accès à ce genre de, ce genre de contenu. On a commencé à Orsay, euh, c'est au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on est loin de Paris ici. Et euh, là, plus récemment, on a fait ça euh, en, en visant euh, le quart nord-est de Paris, qui est un peu le, le quart un peu, un peu moins favorisé de, euh, de la capitale. Euh, Jusqu'à présent on est surtout sur Paris parce qu'on est physiquement sur Paris, euh, on est venu à Bordeaux que pour, euh, que pour la Paycon, mais euh, on reste ouvert, on en reparlera un peu plus tard euh, euh, de l'ouverture au reste. Donc on a essentiellement contacté des collèges, des lycées, euh, en constatant de, de, de grosses différences de, de réception entre les deux, euh, des bibliothèques, des médiathèques, enfin, tout ça pour faire connaître euh, l'initiative et surtout que ça puisse toucher ce genre de personnes qui normalement vont pas forcément sur ce genre de site sur internet euh, et restent un peu, euh, peu seuls dans leur... Dans, hors de ce monde, alors que pourtant, ça pourrait en intéresser, mine de rien. Alors, euh, on, pour toucher plus facilement les gens, on a envisagé d'autres techniques, euh, notamment euh, euh, communiquer un peu plus sur Internet, mais du coup sur des, sur des réseaux sociaux un peu plus utilisés, euh, intervenir directement dans les lycées, certains nous ont euh, montré un certain intérêt, dans, dans, dans des zones qui ne proposent pas ce genre d'offres. Euh, et éventuellement toucher les gens qui ont un peu plus de mal avec euh, tout ce qui est courriel, parce qu'on demande, comme ça se. Non, ça se devine pas, c'est de l'autre côté, pardon. Euh, sur les flyers, euh, on demande de, de réserver par courriel, mais tout le monde, certaines personnes ont un peu, un peu du mal avec ça. Donc, euh, bref, on envisage des choses. Euh, mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet, euh, parce que, euh, du coup, comment est-ce qu'on a fait ça euh, on a toujours été pour des, des, pour des, pour des euh, visions d'ouverture, donc tout a été mis euh, sur Github sous licence GPL euh, dans l'optique que ça serve à nous mais que ça serve aussi aux autres. Euh, on a utilisé que des outils libres, on a utilisé donc du Python, hein, sinon on ne serait pas ici à en parler, euh, des technologies de Python qui servent à faire du, du, du rendu 2D, euh, je vais venir d'ailleurs, on n'a pas encore dit ce qu'on faisait concrètement, euh, des ressources graphiques faites maison, et du coup comment on cible la jeunesse ce qu'on qu s'est décidé de faire, euh, c'est après que je le dis, c'est pas grave, <rire> pardon. Euh, je vais le dire avant ah bon, parce que c'est plus logique. Euh, on s'est décidé de, proposer, de leur proposer de faire des jeux vidéo. Euh, pourquoi un jeu vidéo euh, bah Déjà parce que ça parle. Euh, c'est cool, les, les gens, toutes les personnes de 12-18 ans ont déjà joué aux jeux vidéo, on va pas se mentir, et c'est généralement intéressant, de, euh, ça, ça, ça intrigue et ça intéresse de dire ah, « moi j'ai fait mon propre jeu vidéo euh... ». Et puis ça permet du coup de se rattacher au fonctionnement de vrais jeux, quand on leur explique comment fonctionne la programmation, ce qui fait mal de, de, de, de le rendre de manière un peu plus concrète. Parce que mine de rien, euh, c'est un peu un défi de rendre la programmation concrète quand on n'en a jamais fait. Euh, je pense qu'on a tous commencé un jour la programmation ici. au début c'est pas forcément euh, hyper évident. Euh, et en plus on peut du coup se souvenir de l'atelier, en rejoint des jeux vidéo derrière, se dire « Ah, j'ai quand même une idée de comment ça marche du coup. » Et euh, donc garder des traces. Et donc on a fait ça en Python. Alors pourquoi en Python il bah, y a des raisons que tout le monde connaît ici, euh, c'est accessible, c'est assez simple pour débuter, euh, comme écrit sur la slide, c'est absolument parfait nulle part Python, mais finalement c'est très très bon partout, donc on peut plus ou moins tout faire avec, euh, c'est gratuit et puis c'est très utilisé dans le, vrai, dans le vrai monde, donc les gens peuvent se dire, ah tiens, euh, et on peut leur dire aussi, euh, je, je fais euh, en Python des choses de la même façon que des grosses choses, des grosses entreprises que j'utilise tous les jours, euh, euh, utilisent derrière, par exemple Spotify, Instagram ou Dropbox sont euh, codés avec Python, des choses comme Youtube, euh, Reddit, bon Reddit c'est un peu moins connu du, du jeune public, mais quand même, euh, sont faites majoritairement en Python, etc. Euh, du coup on est parti sur Pygames euh, pour euh, coder le premier atelier, et on va du coup vous expliquer un peu comment on a fait ça. Alors un, au début c'est un peu parti, euh, un peu rushé, parce que vous voyez qu'on euh, a commencé le, à écrire le code trois jours avant l'atelier, parce que c'est toujours bien d'être en avance. Euh, on débute tous un jour, hein, voilà, il faut bien euh, mais on a choisi PayGames parce que bah, c'est simple, c'est euh, efficace c'est une solution éprouvée et euh, ça permet de faire finalement des choses intéressantes et vraiment concrètes qui marchent assez bien alors bien sûr il a fallu faire un, faire un petit peu d'aide parce que si on donnait PayGames à des gens de 12 ans je pense qu'ils n'iraient pas très très loin mais justement bah, c'est de ça qu'on va vous parler euh, maintenant enfin, je ça. Ça donc avant de, de, de Parler vraiment de, de la technique. À quoi ressemble le jeu fini euh, Donc ça, c'est le jeu. Donc c'est un, un snake assez, euh, assez basique. Euh, dans sa version vraiment euh, totalement aboutie, c'est-à-dire que euh, typiquement aucun des participants arrive jusque-là. C'est la version que nous on a fait euh, pour, pour, pour pouvoir préparer le truc. Euh, donc on peut voir les, les graphismes qui ont, qu ont été faits euh, par nous aussi. Et euh, tout ça, en fait, c'est géré par P-Games, mais aussi par une bibliothèque qui est par-dessus et qui fait de l'abstraction, qui va aider les participants euh, à pouvoir se lancer dans, dans ce monde un peu euh, qui fait peur, en fait, qui est, la qui est la programmation. Donc on a basé ça sur des objectifs. Donc l'idée, c'est de dire, euh, voilà, on a l'objectif 1, 2, 3, etc. Euh, on, a, on veut que tous les participants arrivent à tel objectif. Donc, en l'occurrence, nous, c'est le deuxième. On veut que tout le monde y arrive, et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, donc, 100% des participants arrivent au second objectif, qui n'est pas un objectif qui est très avancé. Enfin, pour quelqu'un qui a déjà fait de la programmation, on peut avoir l'impression que c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on bah, a rempli le fond avec euh, des, des trucs qui ressemblent vaguement à un désert, euh, on a mis des cactus sur le tour, et puis on a affiché un serpent. Donc là, on voit le serpent ne bouge pas. Euh, vraiment, il ne bouge pas. Dans, dans, dans le deuxième objectif, le serpent ne bouge pas. Euh, Comment dire euh, le, le but de ça, c'est déjà de leur faire comprendre beaucoup de notions. C'est-à-dire que déjà avec ça, on a des boucles. On a, be, on a besoin de faire afficher euh, les cactus, donc on a besoin de faire une boucle sur le tour. Euh, on a besoin de faire des conditions pour afficher la tête du serpent ou la queue ou une partie du corps, etc. Donc on a déjà en fait beaucoup de notions de programmation qui sont là-dedans. Euh, notre bibliothèque d'abstraction elle permet de faire euh, un tas de choses. Euh, je vais en citer quelques exemples. Ça fonctionne pas oui. Bon, ben, on va citer directement tous les exemples. Euh, donc, elle permet d'écrire partiellement en français le code. Euh, C'est un truc sur lequel on a pas mal réfléchi au, entre les, les deux premiers ateliers, de savoir est-ce qu'on garde le code en anglais, puisque notre bibliothèque était en anglais à l'origine, euh, ou est-ce qu'on le passe en français On a dit, on va le passer en français, on verra ce que ça donne. Globalement les retours sont plutôt positifs, on n'a pas spécialement l'impression qu'il soit... Qu y ait vraiment une grosse différence mais euh... on pense que ça peut aider les gens, donc pourquoi pas le faire. Euh... Ensuite on a deux classes séparées qui font de l'abstraction, donc le jeu c'est la classe de la zone de jeu, donc c'est ce qui va se charger de faire des dessins d'images, de, de... de sprites graphique, euh... qui va se charger de gérer euh... les textes par exemple, etc et la classe du serpent qui gère tous les déplacements du serpent. Donc que le participant n'ait pas besoin de retenir que le serpent est dans telle case et que du coup quand j'avance d'une frame il est dans la case suivante et qu'il est dans la case suivante, ça c'est tout abstrait par la bibliothèque. Et donc depuis ça on peut faire des, des choses comme des itérateurs. Donc euh, par exemple pour afficher le serpent, euh, on peut itérer sur les morceaux de serpent entre guillemets. Donc le premier ça va être la tête, ensuite on va avoir plusieurs morceaux de corps et le dernier ça va être la queue. Donc grâce à une fonction simple, donc la fonction morceau en l'occurrence, on peut itérer sur le serpent et le dessiner automatiquement où il faut dans la zone de jeu. On a aussi donc on a, on a des, des getters qui, qui rendent la chose facile, la taille du serpent par exemple, euh, normalement c'est juste du sucre syntaxique en soi, hein, ça appelle juste euh, la, la, la fonction len, euh, mais du coup c'est plus simple pour le participant d'écrire point, point euh, taille plutôt que point morceau point len. Euh, et donc on a aussi de la gestion de collisions, la, les collisions pour ceux qu'on en fait c'est pas forcément, enfin euh, on va dire que c'est pas spécialement difficile mais c'est un peu des maths, et comme on s'adresse à des publics qui n'ont pas forcément fait énormément de maths, euh, bah, tout ça c'est abstrait, donc on peut, peut détecter par exemple la collision, la collision entre, bon là j'ai mis un carreau mais ça peut être par exemple une pomme, et la position de la tête du serpent, et s'il y a une collision entre les deux, bah, c'est qu'il faut que le serpent mange la pomme et donc il faut le faire grandir. Euh, on a des, des fonctions de gestion de l'aléatoire, donc là, pareil, c'est pour, pour abstraire le, le, le Python, on peut dire, par exemple, euh, je veux une position aléatoire sur la zone de jeu. Euh, on a de la gestion des événements, alors la gestion des événements, on l'a faite un peu euh, de façon différente de ce que fait Pygame à l'origine, c'est que euh, on, on expose tout le temps euh, une, une variable, enfin oui, une variable événement, qui... Euh, contient tous les événements qui ont été lancés récemment. Et donc euh, on va avoir par exemple un événement touche appuyée quand on a appuyé sur un, une des flèches directionnelles. Et on peut récupérer événement touche appuyée pour récupérer quel est le, le numéro de la touche appuyée, quel est le type de la touche appuyée. Et euh, donc en, en dernier, en fait c'est quasiment le plus important, euh, on a fait une structure qui ressemble à Arduino, pour ceux qui connaissent euh, Arduino on a une fonction d'initialisation au départ, dans laquelle on va déclarer nos images, nos variables, etc. Et ensuite, on a une fonction de boucle qui va boucler à chaque frame pour euh, se, faire l'affichage, euh, la gestion des déplacements du serpent, etc. Donc après, l'objectif que j'ai mentionné juste avant, que tout le monde euh, arrive à faire, euh, on a le but c'est d'animer le serpent. Donc euh, c'est un objectif qui est assez... Euh, assez simple, mais qu'on essaye de guider beaucoup moins que les objectifs précédents. C'est-à-dire que les deux premiers, on va avoir tendance à vraiment aider les participants, et ceux qui sont vraiment en difficulté, on va être beaucoup derrière eux. Ceux qui arrivent au niveau du troisième objectif, c'est pas qu'on les laisse en plan, mais on les laisse vraiment creuser de leur côté. On considère que c'est les participants qui vont pouvoir aller faire des recherches sur Internet s'il faut, faire des recherches dans la doc qu'on fournit, qu'ils ont déjà compris au moins les bases, et que donc on peut les laisser un peu faire la suite et se concentrer sur ceux qui vraiment n'ont pas compris. Et donc ensuite, bah bien sûr, on fait un snake, donc le, on, il faut qu'on affiche une pomme quelque part sur, sur l'écran. Euh, donc c'est le, le, le, le quatrième objectif. Et euh, ces objectifs-là, ils ne sont pas forcément réalisés tous avec nous. Et donc on en a qui continuent chez eux, ou euh, enfin, en tout cas on propose tout ce qu'il faut pour que les participants puissent continuer chez eux. On leur fournit euh, les documentations qu y avait, euh, qui étaient disponibles quand ils étaient là en présentiel, on leur renvoie le code qu'ils avaient déjà écrit, donc en fait, ils peuvent continuer de faire leur jeu, si ça les amuse, chez eux, et même rajouter d'autres fonctions, etc. Globalement, pour illustrer euh, l'histoire d'initialisation et de boucle dont je parlais tout à l'heure, euh, la structure du jeu basique, elle ressemble à ça. On a une première initialisation, on va créer les objets. Les objets, c'est principalement le serpent, et par la suite, la pomme. Et initialiser les images, il euh, y a eu un une modification là-dessus. A l'origine, on déclarait donc les images avec un nom et on devait ensuite récupérer l'image correspondante pour pouvoir l'afficher. C'était assez compliqué et du coup on a simplement fait une autre fonction d'abstraction qui affiche directement l'image en lui donnant le nom. Euh, ensuite, on s'occupe de la gestion des événements. Typiquement, le premier événement, c'est réussir à fermer la fenêtre. Euh, par défaut, sur Pygame, c'est ce n'est pas géré. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la croix pour fermer, bah, en fait ça ne ferme pas. Donc ça, c'est pas très pratique, notamment pour, pour tester, pour débugger. Donc le premier, le premier truc qu'on leur fait faire et qu'on fait avec eux en grande partie, c'est ça, c'est la gestion, la gestion de la fermeture de la fenêtre. Les événements, il y en a d'autres. Il y a les événements de touche, etc. après. Mais comme on l'a vu, ça arrive assez tard en fait dans, dans, le, dans le processus. Ensuite, pour ceux qui arrivent assez loin, il y a la gestion de la pomme. Donc euh, faire à aller la pomme sur un, un endroit aléatoire de la zone de jeu. Euh, le dessin de la grille, donc ça c'est une partie importante, dessiner tout, les, tout le fond jaune et les cactus sur le, sur le tour. Les cactus, c'est ce je l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est ce qui fait le contour, c'est que si on se prend un cactus, on meurt, hein, c'est la, la limite de la zone de jeu. Et euh, le dessin du serpent, donc le dessin du serpent, on le propose d'abord avec juste des, des, l'image du milieu que vous avez vu, en fait juste le corps du serpent au départ, donc en fait c'est assez moche, ça fait juste un, un serpent tout droit et ensuite euh, d'améliorer, donc de, de mettre une tête au serpent et une queue au serpent, ce qui est un peu plus joli. Et ensuite, il y a tout ce qui est gestion des déplacements, euh, qui, voilà, sont simplement les, les touches. Euh, au départ, on gère une seule touche, et puis ceux qui ont le temps, ils font le reste. Euh, ça, c'est pour euh, développer un peu sur la gestion des événements, pour euh, ceux pour qui ce ne serait pas clair. Donc, on a bien euh, un, un objet, enfin, oui, oui, un objet événement. Quand l'événement quitté est lancé, on ferme la fenêtre. Donc ça, c'est la première chose dont, dont je parlais, donc pouvoir fermer la fenêtre de jeu. Et si on a un événement touche appuyée, on récupère quelle est la touche appuyée. Donc ça, ça se fait avec la syntaxe. Je sais pas si... Oui, on voit. Et ensuite, on peut vérifier la direction pour faire déplacer le serpent dans le sens qu'on veut. Je vais ensuite développer quelques morceaux qui semblent intéressants euh, au niveau pédagogique. Euh, la gestion des des cases, en fait, la gestion du, de, du dessin des cactus, principalement, c'est ça. Euh, donc, ça se gère en plusieurs, euh, plusieurs parties. Déjà, on efface l'écran. La première chose, c'est ça. Euh, on a des participants qui, qui oublient de le faire, et euh, en fait, ils se retrouvent avec des trucs qui se superposent à un moment. Euh, au début, pas forcément. C'est surtout quand ils vont commencer à dessiner le serpent, que ça va commencer à gêner. En fait, ils oublient d'effacer l'écran, et donc ils ont des serpents qui se superposent partout, et ils ne comprennent pas pourquoi leur serpent grandit. En fait, c'est parce qu'ils ont oublié d'effacer euh, l'écran. Euh, on vérifie... Est-ce qu'il y a une collision entre un des bords et la tête Si c'est le cas, on ferme le jeu, puisque la personne a perdu. Et euh, on vérifie si le carreau est un bord, et si c'est un bord, on dessine un cactus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça, ça a l'air anodin comme ça. En fait, ça ne l'est pas, parce que là-dedans, l'effacement de l'écran, c'est facile, c'est une fonction à appeler. Le carreau actuel est un bord, ça, c'est déjà, il y a une condition. Donc, faut que ça implique d'avoir compris ce qui était une condition, et d'avoir compris ce qui, dans notre bibliothèque, va pouvoir réaliser cette fonction-là, déjà, il y, a, il y a quelques trucs à, à réussir à faire. Le dessin d'un cactus, ça implique de ne pas oublier de déclarer l'image au départ. Pareil, ça nous semble anodin, en fait, ça ne l'est pas pour les participants. Et il y a, bien sûr, une itération sur tous les carreaux de la grille, qui est, du coup, une boucle. Euh, de même, pas, pas forcément évident pour quelqu'un qui débute. Là, ça, oh, ça marche, -là. Euh, Donc, on, avant de, de, de faire ce, ce, ce morceau de de Snake, on essaie de présenter aux participants quand même quelques morceaux de technique. Alors c'est une partie qu'on essaie de réduire le plus possible parce que bah, c'est pas forcément super marrant quand on a 12 ans d'arriver et qu'on nous fasse un cours de, de, de, de Python. Donc on essaie de la réduire, on a réussi à la réduire à peu près à une heure actuellement, on a une heure de technique presque pure euh, au départ et euh, après on, on lance sur de la, la semi-technique, c'est à dire qu'en fait on, on, on continue à parler mais ils peuvent commencer à faire le Snake. C'est toi qui.. Oui. Donc, comment est-ce qu'on introduit ça auprès des enfants on leur... Déjà, pour leur dire que peut faire Python et que peut faire les langages de programmation, fondamentalement, c'est des calculatrices. C'est comme ça qu'on leur introduit le truc, on leur dit, c'est des calculatrices, on peut faire des calculs avec. C'est ce que peut faire un ordinateur. Euh, Qu'est-ce qu'une variable Une variable, variable c'est juste une boîte dans laquelle on a mis une valeur. Cette valeur, on peut la changer et on peut la récupérer. Qu'est-ce qu'une condition Une condition c'est juste une expression, alors là on voit que ça se complexifie, les deux premières définitions elles sont assez simples, la définition de condition déjà elle est moins évidente à saisir, une expression qui est vérifiée, euh, qui si vérifiée pardon, exécute du code. Déjà ça peut, ça peut demander un peu de réflexion pour ceux qui n'ont qu jamais fait d'informatique avant, et une fonction, alors une fonction c'est une notion qu'on n'introduit pas trop, parce que euh, globalement les participants vont surtout réutiliser nos fonctions, et ne vont pas beaucoup en écrire eux-mêmes, c'est seulement ceux qui vont être le plus avancés qui vont avoir à écrire des fonctions. Donc on l'introduit rapidement en disant que c'est un, un morceau de code qu'on a écrit pour eux et qu'ils peuvent réutiliser. Comme je disais, à la fin de la, de, la, de la partie technique, on a une sorte de partie technique plus code, qui est la partie la plus difficile pour nous à faire, mais peut-être une des plus intéressantes pour les participants. C'est une partie où on leur dit... Bah, voilà, par exemple, on a vu qu'est-ce qu'une fonction, bah, voilà, maintenant voyons dans notre Snake, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire On va pouvoir ouvrir une fenêtre avec. Euh, c'est une, une partie qui est difficile, je disais, pour nous, parce que euh, il faut trouver des, euh, des, euh, des, des, des, des choses qui s'interfacent bien et qui soient disponibles directement. Ouvrir une fenêtre, c'est disponible directement, mais par exemple, euh, faire la gestion euh, de, de l'apparition de la pomme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dès le départ. Donc il, y a des... il, faut, il faut réussir à, à doser là-dessus, à laisser un peu d'autonomie et en même temps, nous, à essayer de présenter quelques trucs. Euh, L'idée, c'est de mettre les participants sur la voie pour les choses qui sont vraiment compliquées à gérer. Euh, notamment les choses où, euh, en fait, ça demande vachement de réflexion et pas juste de, de refaire une boucle pétement. Euh, par exemple, la gestion des cactus, en fait, elle est un peu compliquée parce qu'on itère sur tous les carreaux et on dit « si le carreau est un bord, affiche un cactus ». C'est un truc qui n'est pas évident, donc on essaie de les mettre au moins sur la voie de comment faire avec des mots, on explique en français comment on fait pour qu'ils puissent le faire. Et s'il y en a qui ont d'autres solutions pour le faire, euh, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Il euh, y, y a quelques trucs qui sont un peu bricolés là-dedans, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on s'arrange pour que ça fonctionne. Par exemple, il euh, y a un moment où on fait afficher la taille du serpent. En fait, ce n'est pas vraiment une association avec le jeu, c'est quelque chose qui leur servira à rien fondamentalement après. On fait juste afficher pour que ce soit rigolo, voilà, on, fait, on voit que le serpent, il fait 3 de longueur, et que si je le fais grandir, il fait 4, et que si je le, si, si je le fais mourir, il refait 3, etc. Euh, c'est pas quelque chose qui va leur resservir après, vraiment, c'est juste pour comprendre le principe, et pour que nous, on puisse faire notre, notre initiation avec, euh, avec des, des trucs ludiques. Euh, pour les participants qui sont, je dirais, un peu plus avancés, il y a on fait deux choses qui peuvent les initier vraiment au monde de la programmation, en leur disant, bah, voilà, voilà les outils qu'on utilise vraiment quand on est développeur pour faire de la programmation, euh, donc on va voir en fait la documentation. Donc on écrit une documentation de notre bibliothèque d'abstraction, qui est une documentation assez dense, euh, globalement il y, y a beaucoup de choses dedans, et c'est fait exprès en fait, parce que ça leur permet de filtrer justement les informations et d'essayer de leur apprendre à euh, voir ce qui est important, à voir ce qui est pas important, dans une documentation technique. Euh, donc elle reprend les principaux éléments communiqués à l'oral pour ceux qui ont un peu de mal, enfin euh, pour ceux qui ont, qui ont besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Euh, on réexplique ce qu'est une condition, on réexplique ce qu'est une boucle, on réexplique comment ça se fait en Python, on redonne des exemples. Ça permet à ceux qui ont du mal à, com à comprendre du premier coup de se reposer, même chez eux s'ils veulent, se reposer, de dire, voilà, ça, ça ils m'en ont parlé vaguement, j'ai pas trop compris, je vais regarder la documentation et... Peut-être que là, je vais réussir à, à voir ce que c'est. L'idée, c'est de les guider dans un processus en trois étapes, en quelque sorte. Premièrement, je vais regarder dans la documentation. Bon, il n'y a pas ce que je cherche dans la documentation, je vais regarder sur Internet. Est-ce que sur Internet, il y a quelqu'un qui a déjà fait le truc Alors là, ils sont un peu débutants, donc sur Internet, ils ne vont pas forcément trouver ce qu'ils veulent du premier coup. C'est pour ça qu'on est là, et qu'à ce moment-là, on peut les aider. S'ils si ont déjà essayé par leurs moyens de faire des choses, on peut aller les voir, on peut leur dire bah « voilà, Là, nous, on pense que tu pourrais faire ça comme ça. » On a fait une fonction dans la bibliothèque, ah « bah, ça tombe bien, ça fait exactement ce que tu as besoin de faire. » Donc, la, la documentation, comme je disais, elle est volontairement assez dense, et elle recouvre des fonctions que certains participants ne vont jamais utiliser. Parce qu'ils ne vont pas arriver jusqu'à la fin de l'atelier, ce qu'on attend, hein, ce qu'on qu s'attend tout à fait à ce qui arrive. Euh, mais il faut que les gens qui, eux, avancent vite, trouvent aussi ce qu'ils veulent dans la documentation. Donc on apprend aux, aux, aux gens à faire le tri dans ce qu'ils veulent. La deuxième chose qui les initie un peu euh, au monde réel, c'est qu'on essaye d'introduire des choses qu'on ne va pas trop leur mentionner du premier coup, pour leur faire, faire écrire des bêtises, pour que ça fasse des, des, des erreurs, et qu'ils arrivent, eux, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une erreur sur ce truc-là. Euh, un exemple, euh, pour vérifier donc, les collisions, on va itérer sur tout le serpent. Et ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le serpent ne se mange pas lui-même. Donc on va regarder chaque morceau de serpent, on va réitérer sur les morceaux de serpent et regarder si ces deux morceaux ne sont pas sur, la même, sur, le, sur le même endroit en même temps. Si ma tête est au même endroit que la queue, bah, ça veut dire que je suis en train de me manger. Or, la tête elle fait partie des morceaux sur lesquels on itère. Donc au départ, quand je vais faire ça, je vais faire mes deux boucles imbriquées l'une dans l'autre, euh, bah, la, la tête elle, elle fait une collision avec elle-même. Donc en fait, le jeu il se quitte tout seul. Et donc, euh, je lance mon jeu, et il se ferme tout seul. Et c'est assez frustrant, en fait, parce que ça arrive à un moment où on a déjà fait un sac, beaucoup de choses, et on essaye de rajouter ce, cette petite chose qui est rien, et là, tout le jeu crache, il n'y a plus rien qui fonctionne. En fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu, il ne crache pas, hein, c'est que juste, bah, la tête elle est en collision avec elle-même. Donc, l'ordinateur fait exactement ce qu'on lui demande. Il dit, il y a une collision, effectivement, entre le serpent et lui-même, au niveau de la tête, donc je ferme. Donc, ça implique de perdre du temps, entre guillemets, pour apprendre comment gérer des erreurs. Euh, on n'est pas non plus euh, complètement, euh, complètement sadique. On leur, on leur fait arriver ça un peu tard quand même dans l'atelier. On évite de le faire avec des débutants complets parce que c'est vrai que c'est frustrant. Euh, pour, euh, pour terminer un peu là-dessus, je vais vous proposer une évolution un peu des ateliers parce que bah, on pas, dès le premier atelier, on ne s'est pas dit ah, ⁇ bah, on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça euh, ⁇ Il y a eu des, des améliorations au fil du temps. Euh, particulièrement l'initiation au code, qui était sur le premier atelier beaucoup trop longue. On avait deux heures d'initiation pour deux heures de code, et pas du tout de partie d'interfaçage comme j'avais parlé euh, tout à l'heure. Donc vraiment on parlait pendant deux heures au tableau de qu'est-ce que c'est qu'un if, qu'est-ce que c'est qu'un else, qu'est-ce que c'est qu'un for, qu'est-ce que c'est que... Et euh, bah, les participants ils lâchaient en fait au bout d'un certain temps. Euh, on a choisi de prendre plutôt une heure pour le faire. Euh, c'est pas forcément facile de tenir une heure sur ça en fait, euh, on a tendance à s'étendre vachement il euh, y, y a des débats euh, en interne il y en a qui pensent que c'est un bon équilibre d'autres qui pensent qu'il faut encore réduire ça qu'il faudrait faire plutôt une demi-heure d'initiation bon ben bah, voilà on, on est une équipe, on débat euh, si vous avez un avis là-dessus à la fin on vous écoute euh, les difficultés qui ont été rencontrées sur le code au premier atelier donc l'anglais on ne sait pas trop si c'est un blocage parce que les participants ne nous le disent pas en fait, parce qu'ils bah, n'ont pas, pas la comparaison il n'y a aucun moment où on a fait les deux et donc on n'a pas eu vraiment de point de comparaison, la bibliothèque en français, la bibliothèque en anglais, pour que les participants puissent nous dire bah, « ça, c'est plus simple pour moi ». Donc on ne sait pas trop, mais on s'est dit que peut-être que ça pouvait être un blocage. C'est ce qu'on a changé sur le deuxième. Euh, L'intégration, donc initiation atelier, ça rejoint l'introduction au code. Faire avec eux le début du snake pour pas qu'il soit complètement perdu. Euh, un rééquilibrage des objectifs, parce qu'en fait on visait assez haut en fait pour le premier, on s'en est rendu compte. Quand je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes, qui nous ont l'air évidentes pour nous et qu'elles ne sont pas du tout pour les participants, en fait on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'avait que des développeurs dans l'équipe et que bah, ce n'était pas facile pour nous de jauger en fait. Et au premier, bah, ça a été... il y a très peu de gens qui ont vraiment réussi à avoir quelque chose de jouable. Et euh, l'abstraction de pigame game a changé au fil du temps. Euh, il y a des choses qu'on n'abstrait pas au premier et qu'on a commencé à rajouter sur le deuxième, parce que c'était embêtant. Par exemple, la position de la pomme, euh, on a maintenant une fonction qui fait une position aléatoire sur la zone de jeu, alors qu'avant, il fallait s'embêter à vérifier si la position n'était pas déjà prise par un cactus, si la pomme n'était pas sur le serpent, etc. En fait, c'était des choses qui étaient juste de la perte de temps, on s'est rendu compte. Euh, C'est-à-dire que les participants savaient le faire, et juste ils perdaient du temps à écrire du code, à faire des erreurs, à faire du. donc comme ce pas quelque chose qui était majeur, on l'a viré, euh, et des choses comme ça. Sur le dernier atelier, on a aussi rajouté des bonus. Alors, c'est des prévisions de choses qui sont en plus de ce qu'on sait que les participants ne vont déjà pas faire. Donc, en fait, c'est plutôt des choses qui sont à faire pour chez eux. Hein. C'est pour ceux qui voudraient continuer, euh, qui vraiment ont envie de continuer là-dedans, et qui se disent, bah, pourquoi pas continuer mon jeu On leur propose quelque chose en plus, en bonus, justement, à faire. Euh, donc, c'est en autonomie quasi totale. C'est-à-dire que s'il y en a qui arrivait un jour, parce que pour l'instant, ce pas le cas, pendant l'atelier à faire les bonus, vraisemblablement, on, on passerait plus le voir. Enfin, sauf vraiment s'il a une question, mais on passerait plus le voir. Euh, les bonus qu'on propose, le retour en arrière du serpent, c'est un truc qui n'est pas géré de base, c'est-à-dire que, en fait, si mon serpent va vers le haut et que je demande à aller vers le bas, bah, il peut passer sur son propre corps. Et pas, normalement, ce n'est pas toléré, donc, euh, dans la première version, il peut passer sur son propre corps, il y en a d'autres qui l'ont géré, avec les collisions du corps, du coup ben, il va juste se manger quand je vais retourner en arrière, ce qui n'est pas très pratique donc on peut juste interdire le joueur de faire ça euh, quelques textes en plus pour euh, rajouter des menus, rajouter des choses un peu euh, compréhensibles, un, un, un menu pour rejouer, des choses comme ça qui... parce que bon là, là, là on doit lancer avec Python la fenêtre et la relancer ensuite à la main une fois qu'on a perdu, enfin c'est pas très, très user friendly comme on dit Et la gestion des coins du serpent, euh, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la, les, les, les images. Il euh, y a des serpents. Le serpent au départ, quand il bouge, quand il s'anime, euh, j'ai des, des, des, des, des sprites qui sont droits et donc ça fait des, des angles qui sont super moches en fait. Et donc on a un sprite coin, mais qui n'est pas facile à gérer parce qu'il faut prendre en compte les rotations du serpent à un moment donné. Et euh, bah, comme c'est pas évident, c'est un bonus. Euh, donc, comme on l'a dit, on, a fait, on fait quatre heures d'atelier. Quatre heures, c'est long. Euh, quand, quand, euh, quand on est l'après-midi, quand on a 12 ans, euh, ce n'est pas facile de tenir quatre heures devant un écran sur un truc euh, qui, pour certains, c'est du chinois, pour certains, vont sortir de l'atelier, et pour eux, oui, ils auront fait un petit serpent qui bouge, mais ils en refont jamais, et ce sera toujours du chinois pour eux. Euh, donc, on fait une pause... Euh, dont la longueur est variable, en général c'est un quart d'heure à une demi-heure. Euh, cette pause, elle, propose, elle, elle permet pardon, de euh, se, se détendre, de se vider les idées un peu, dire « voilà, il y, y a le code, on souffle, on reprendra plus tard euh, ». L'association propose un goûter, parce que c'est des enfants et qu'ils aiment bien les goûter, enfin, on ne sait pas trop, mais <rire> vraisemblablement c'était ça. Euh... En pratique, les participants, euh, ils descendent ensemble et ils remontent ensemble. Mais on a des exceptions euh, intéressantes, des gens qui restent pendant, qui disent « Non, non, moi je ne veux pas prendre de goûter, je veux vous poser des questions sur euh, la programmation, sur le truc. » Donc il y a des gens qui sont vachement intéressés. Euh, bah, c'est bien, c'est cool. Ça veut dire qu'on fait un peu des trucs qui les intéressent. Euh, quelques points sur les, les, les améliorations euh, du code qui ont été faites. Dans le futur, euh, ce n'est pas le cas, ça a déjà été fait. Euh, donc, notre première version... Elle proposait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, de dessiner une image qu'on récupère par son nom. Ça, ça a induit beaucoup de participants en erreur. Euh, ils mettaient .dessiner corps, donc euh, la deuxième syntaxe, et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et on leur disait, oui, parce que tu n'as pas récupéré l'image, là tu lui passes une chaîne de caractères et lui, il ne comprend pas, il veut dessiner une image. Ce n'était pas facile pour, pour eux de comprendre, donc on a fait un truc qui, qui fonctionnait comme ils voulaient que ça fonctionne, en fait, finalement. Et euh, le, la structure Arduino, qui n'était pas là au premier atelier, en fait, elle était plus ou moins là, c'est-à-dire que euh, ça existait, il hein, y, avait, y avait initialisation boucle, mais on leur faisait faire la boucle même, c'est-à-dire qu'ils faisaient une while, etc. Euh, finalement, on a abstrait ça, on a fait deux fonctions, on ne leur explique pas ce que c'est, enfin, on leur dit vite fait que c'est des fonctions, mais on ne leur explique pas la def, machin, ça c'est du code globalement qu'on qu leur donne dès le départ. On leur dit, bah, ce qui est en haut, ça va s'exécuter une fois au début, et ce qui est en bas, donc dans la boucle, ça va s'exécuter... Euh, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, qu'il y a un événement ou quelque chose. Donc, je vais laisser euh, Nathanaël faire une petite ouverture sur les métiers de l'informatique. Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, au premier atelier, donc, euh, qui était sponsorisé par Meet Code, euh, Meet Code avait demandé à ce qu'on fasse des ouvertures sur les métiers de l'informatique. Euh, pour bah, donc, euh, en parler aux jeunes, euh, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait la, la première fois. Euh, ça n'a pas été euh, très facile à faire, parce que ben, c'est compliqué, des... quand on a 12 ans on ne se pose pas forcément ce genre, de, ce, ce genre de questions, certes on présente un petit peu les choses, mais ça reste abstrait, il y a tellement de, de métiers dans l'informatique que c'est compliqué de tout couvrir, surtout quand on a déjà un programme très dense. Euh, et du coup, on s'est posé la question après le premier atelier, euh, est-ce que sur les suivants, on souhaite euh, continuer à faire des ouvertures métiers pour présenter un petit peu, un petit peu tout ça et, euh, et la réponse qu'on a eue, c'était en fait pas forcément. Euh, une, des, une partie de la philosophie de, de Zeste de Savoir, c'est de se dire non pas on fait des cours euh, pour... Euh, pour, bah, pour aider les gens à se former, pour avoir un métier particulier, mais plus vraiment, euh, on fait, ce sont de toute façon des passionnés qui, font, qui créent leurs cours euh, et en fait, c'est ça qu'on veut transmettre on ne veut pas transmettre du tout euh, une intention ou des compétences spécifiques pour un métier, bien sûr ça, ça, ça vient avec, mais euh, l'enjeu le, c'est vraiment d'essayer de, de passer euh, l'envie finalement euh, de, de, de, de faire tout ça, et du coup on s'est dit comme ça rallonge, on va éviter et puis on ne va pas forcément euh, on ne va pas forcément le reprendre et, euh, et par la suite on s'est rendu compte que effectivement c'était probablement le, le, le bon choix le bon choix qu'on a fait. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça? Ben oui, bien sûr. Euh, alors, on vous parle de tout ça parce qu'on oui, on pense que c'est très important de, de partager la connaissance et de la partager non pas seulement dans, dans des cadres un petit peu scolaires, mais d'essayer de, de, de mettre ces, ces, ces domaines comme l'informatique dans des cadres un petit peu moins formels que, que ceux notamment de l'école ou d'autres initiations, initiations. Et c'est pour ça qu'on pense que, que c'est important d'organiser ce genre d'atelier, notamment à des endroits où... On n'y on aura aurait pas accès, on n'y autrement. Donc, euh, c'est quelque chose que qu nous, on a organisé pour le moment plusieurs fois à Paris et qu'on commence à organiser dans d'autres villes, parce que de savoir a des membres un petit peu partout qui s'organisent pour organiser des événements de, de ce type-là. Euh, et puis, on vous encourage, bien sûr, à en organiser vous-même dans votre ville. Je crois qu'il il n'y a, bah, a personne qui en organise à Bordeaux chez nous, donc peut-être qu'il y a des gens ici qui sont intéressés. Euh, donc, nous, bien sûr, euh, tout ce qu'on a fait, tout le travail de recherche, une des raisons pour lesquelles on vous a présenté tout ça en c'est que c'est quelque chose qui est pas évident à faire forcément la première fois, mais nous, le fait qu'on se soit mis en équipe, etc., et qu'on ait avancé un petit peu, on a déjà pu euh, pu trouver différentes choses euh, qu'on qu'on aimerait partager avec tous ceux qui puissent qui souhaitent organiser ça pour les aider et leur faire et leur faire gagner du temps. Donc euh, voilà quelques quelques exemples de choses euh, dont dont on, peut, euh, dont on peut vite euh, oublier l'existence quand, quand on réfléchit à, à ce genre d'événements. Mais c'est par exemple euh, la partie assurance. Donc il faut trouver des, des endroits pour accueillir les événements. Nous, pour le moment, ce sont des universités qui ont accueilli, euh, qui ont accueilli nos, nos événements, euh, qui demandaient que nous, l'association, euh, ayons une assurance euh, pour, euh, bah, pour ce, qui pouvait, ce qui pouvait se passer sur, sur la, la salle, etc. Euh, et donc c'est quelque chose effectivement au, auquel on, on a dû penser euh, donc là on, on travaille on Petit aparté, on fait ça dans des universités, mais on, on réfléchit aussi à faire ça dans, dans certaines écoles qui ont beaucoup de gens, euh, beaucoup de personnes qui sont intéressées. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va dans un endroit et puis on fait de la communication tout autour. Il y a certains endroits sur lesquels il y a tellement de demandes qu'on peut se permettre d'organiser ça à l'échelle d'un seul collège ou d'un seul lycée. L'idée n'étant toujours pas d'organiser ça sur des temps de classe avec une classe entière, mais toujours d'avoir euh, une volonté de la, part, de la part des gens qui viennent, de venir et donc de faire ça uniquement avec, avec des volontaires euh, en tout cas ça a été, ça a été notre choix euh, la, la, la forme de l'événement c'est aussi quelque chose qui, qui se discute on, on en a parlé tout à l'heure, nous on a choisi de faire, de faire des ateliers de 4 heures on s'en rend compte qu'avec une pause, une pause au milieu, ça, ça passe plutôt bien, les, les, les jeunes ne sont, sont, euh, sont pas trop cramés à la fin, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose, parce que 4 heures, ça reste long, et donc euh, éventuellement, effectivement, c'est quelque chose qui, dont il faut réfléchir à l'avance. Euh, les subventions, bon, alors nous, on en a eu, il y a, il y a pas mal de... de bah, il y a Meet Code qui en propose pour partout en France, il me semble, euh, oui, partout en Europe même. Euh, et, euh, donc, par contre, Meet Code, c'est juste sur une semaine, sur l'année, il faut organiser votre événement pendant cette semaine. Mais il y a d'autres organismes euh, de, au niveau des régions, etc., qui peuvent, euh, qui peuvent donner des subventions pour vous aider à organiser, pour euh, bon, par exemple aider à, à subventionner le goûter ou autre, etc. Euh, voilà. Au niveau des formalités, on a, nous, on a des... Euh, on a des exemples qu'on a, qu a pu mettre en place pour avoir en fait un, une sorte de contrat qui nous permet d'utiliser les locaux, qu'on peut bien sûr fournir à tous ceux, ceux qui le souhaiteraient. Et puis, et puis voilà. Ensuite, il y a la communication qui est bien sûr à, à ne pas négliger, dont on va vous reparler un, un petit peu après. Mais qui est évidemment quelque chose qui prend pas mal de temps parce que pour trouver des gens qui sont, qui sont motivés pour faire ce genre de choses, il faut s'y prendre bien à l'avance, et puis le, le faire, le, le proposer à, dans, dans pas mal d'établissements pour avoir assez de, assez de personnes. Nous, on s'est on concentré sur des événements où il y avait une vingtaine de personnes en, environ. On était en général trois ou quatre pour animer, et on trouvait que c'était plutôt pas mal au niveau... Au niveau. Mais donc, effectivement, étant donné qu'il y a plein de gens qui... qui qui ont besoin d'aide forcément, à des moments il y a plus de monde qui ont besoin d'aide, etc. Être au moins trois en général pour organiser ce, ce genre d'atelier, on pense que c'est assez important. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on pourrait vous dire si jamais vous aviez envie d'en de, organiser un, bien sûr. Tout ce qu'on a dit, c'est disponible en ligne et, et notamment sur notre site. Et puis on peut bien sûr vous aider autrement si, si jamais vous, vous avez des questions et envie d'organiser ça. Ça, Faites-le parce que franchement, c'est super, aussi bien pour vous que, que pour ceux, que, ceux auxquels vous allez faire, animer l'atelier. Euh, donc pour continuer un petit peu là-dessus, encore quelque chose sur lequel on a dû retravailler la première fois, donc peut-être qu'ils vous feront gagner un peu de temps si jamais vous l'organisez, puis dans tous les cas, qui pourront peut-être vous donner un petit peu de, de perspective sur les, les, les difficultés qu'on qu peut avoir quand on organise ce genre d'atelier. Euh, le premier, c'est le choix des notions à aborder. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut paraître un petit, peu, un petit peu bénin, entre guillemets, quand on est dans le monde de, de, des entreprises, qu'on sait ce qu'on code, qu'on sait ce qu'on utilise au, au jour le jour, mais quand on a peu de temps et qu'on est notamment avec un public relativement jeune, c'est compliqué de, de, de trouver vraiment les choses euh, non seulement qui sont importantes, qui vont leur, leur apporter de la, de, une connaissance et une valeur qui, avec un peu de chance, dépassera l'atelier, euh, mais, euh, mais qui pourra effectivement euh, leur... Euh, leur servir et euh, qu'ils puissent retenir facilement. Donc c'est quelque chose de, de, pas très, de pas très compliqué, sur lequel on a retravaillé. Euh, oui, ouais, bien sûr. Euh, et sur lequel, donc, on vous en, on vous en a parlé tout à l'heure, et puis on a bien sûr la, la liste. Au niveau du, du déroulé, effectivement on a dû retravailler un petit peu le déroulé, euh, la documentation qu'on qu a abordée un petit peu tard euh, sur notre premier atelier, les fois d'après ce qu'on a fait c'est qu'on leur met directement la documentation euh, sur la première page dès qu'ils arrivent euh, sur leur ordinateur pour, pour gagner du temps et, et qu'ils ne perdent pas de temps à, ch à chercher là où il y a de, de, de, la, bah, de la documentation. Au niveau des pauses, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en euh, général, donc, on les emmène dans une salle où il y a un goûter, ce sont des jeunes qui viennent d'endroits de, très différents. Donc, on, nous, on va dans des collèges et lycées très différents. Donc, on a dit aussi dans des, enfin, dans des milieux moins favorisés, dans d'autres qu'ils sont un peu moins. Donc Ça fait qu'il y a une, une mixité assez forte. Et On s'est rendu compte que ben, les gens ne parlaient pas forcément énormément. En général, la première fois, il y avait pas mal de blancs dans, dans la pause. Et du coup, ce qu'on s'est dit les, les fois d'après, c'est qu'on allait essayer de de faire des brises glaces pendant la pause, même un peu avant, quand, quand, quand il y a des gens qui arrivent un petit peu en avance sur l'atelier. Mais on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez important. Euh, voilà. Ensuite, sur la communication, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et on va en reparler, mais c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Euh, il faut qu'on on aille voir aussi bien les collèges, les lycées, les médiathèques, mais aussi qu'on essaie d'aller voir plus directement les profs, parce que ce sont eux qui ont des incentives peut-être un, peu un petit peu plus fortes que juste des flyers qu'on peut distribuer. D'ailleurs, on a, on a des flyers, si vous voulez, qu'on peut vous montrer à la fin, qu'on peut même vous dédicacer si ça vous intéresse. <rire> des événements passés. Et donc, et donc voilà, une des, une des, une des choses qui fait un peu partie de la communication, mais c'est au niveau du choix des dates, on s'est rendu compte que euh, c'était important. Nous, on a organisé ça des mercredis après-midi. Il faut faire ça en période, euh, en période de vacances, en période scolaire. Les jeunes viennent beaucoup moins euh, parce qu'ils bah, ont en général déjà, déjà des activités ou autre chose. Euh, voilà. Et puis, ça permet de toucher euh, des populations aussi un petit peu plus différentes pendant, euh, pendant les, les vacances. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment là où il y avait le plus de monde. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi on a dû retravailler et, euh, et qui, nous, qui ont permis d'améliorer nos, nos événements. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Moi, j'en ai une, j'ai fait quelques ateliers euh, d'introduction à des gens qui. Je n'ai du programmation et je me suis fait euh, des difficultés sur euh, ce une différenciation entre l'éditeur et le, le chêne. Et du coup la question c'est euh, quel est l'environnement que vous proposez aux enfants, aux personnes qui participent aux ateliers pour faciliter ça alors effectivement c'est une question qu'on s'était posée, euh, on a un peu, oui pardon, euh, oui, donc, je, alors, la, la question juste pour, euh, pour les gens qui n'auraient pas entendu, la question c'était euh, comment est-ce qu'on fait clairement la différenciation entre l'éditeur de texte, l'IDE, euh, le fait de lancer Python directement, le fait de lancer Python via le shell euh, et tout ce genre de choses qui nous paraissent évidentes, on fait du, du, du Python de manière courante mais pas du tout quand on est débutant et du coup ce qu'on a utilisé. Alors, effectivement la question s'était posée, euh, finalement jusqu'à présent on utilise Spider qui intègre dans une seule interface euh, les, les trois euh, avec un, un joli bouton euh, Launch pour démarrer, euh, pour démarrer le projet. Au tout début, du, au tout début dans, dans la phase euh, d'initiation, euh, entre guillemets, de, de découverte, on leur fait utiliser sans forcément trop leur expliquer, parce que finalement on s'est rendu compte que ça ne ça leur posait pas trop de problèmes euh, le shell, par exemple pour tout ce qui est calcul mathématique et jusqu'aux variables globalement, et, euh, quelques, et les fonctions, genre les fonctions, genre print ou euh, max, enfin ce genre de choses vraiment les, les basiques. Euh, dès qu'on arrive à avoir des choses qui ont plusieurs lignes genre les conditions, les boucles on passe euh, avec une brève explication à euh, ah, utiliser des fichiers qu'on ne quittera plus euh, après euh, en sachant qu'on a déjà un fichier qu'on a préparé, il euh, y a juste à cliquer sur le bouton pour le lancer euh, ce qui permet d'éviter d'avoir des, des problématiques de lancer Python, Espace euh, Game.py euh, qui sont effectivement des, un, un saut un peu conceptuel euh, avancé pour des gens qui globalement euh, on n'ont vu de terminaux que dans les films avec des caractères verts euh, on ne va pas se mentir, c'est essentiellement ça euh, donc voilà, c'est donc comme ça qu'on qu fait je suis sûr que ça répond à la question oui euh... question pour la phase, la phase d'introduction théorique c'est quand même une heure sur les quatre comment est-ce que vous faites pour détecter et gérer les, les inhumanités de, de compréhension entre les gens, peut-être que certains sont très vite dépassés, d'autres, c'est facile. Et les deux, la, la pas, il y a toute la population qui n'est pas la Alors, pour éviter la question, comment est-ce qu'on gère les, la grosse et potentielle hétérogénéité de niveau entre les, les gens qui découvrent la programmation Effectivement, tout le monde découvre pas la programmation au même rythme, c'est un fait, euh, qu'on a souvent constaté. Alors, généralement, euh, on utilise l'accompagnement personnalisé pour ça, c'est-à-dire que euh, pendant l'heure, un peu moins en vrai, euh, où, on, euh, où on fait l'initiation, euh, on la diffuse en plusieurs étapes donc euh, bah, les étapes qui ont été montrées donc euh, d'abord euh, le, euh, les maths puis les variables puis les conditions etc euh, et entre chaque, euh, entre chaque euh, partie euh, on laisse les gens un peu pratiquer en leur disant bon bah, maintenant que vous avez montré ça essayez de faire ça par exemple essayez de calculer euh, 42 x 1284 euh, ce qui sont des choses qui sont accessibles facilement de tête pour les maths ou, enfin c'est des exemples où euh, afficher ceci, si l'âge est, si est supérieur à 18, enfin, ça, ça, ça reste des glands classiques. Et du coup, pendant ces phases-là, on, on tourne un peu et on regarde euh, de manière plus ou moins discrète qui se débrouille bien, qui a du mal, qui n'arrive pas, et on n'hésite pas à revenir pour expliquer directement. Euh, ensuite, euh, si pendant la seconde phase de l'atelier, un peu plus euh, jeu, euh, on constate qu'il y a des gens qui ont toujours des difficultés sur de certaines choses, parce que oui, ce n'est pas évident, c'est normal, euh, on n'hésite pas à réexpliquer, il n'y a pas de souci, euh, on ne va pas être des bourreaux à base de Nantes avec écouter avant, on n'est pas des profs. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on se débrouille généralement, globalement comme ça. Euh, je crois que vous avez, vous avez une question, oui. Le matériel du coup, qui est utilisé pour euh, les étudiants, vous l'obtenez euh, comment Alors comment on obtient le matériel euh, On s'arrange pour avoir des lieux qui le fournissent euh, jusqu'à présent, donc est, on est... On est... Okay. Euh, Jusqu'à présent, donc, on a été à l'université Paris-Sud et à Sorbonne-Université à Paris. Et on s'est toujours arrangé pour avoir des salles info. Donc euh, on avait des ordres sous Linux tout près comme il faut. Il reste cinq minutes, il faut que je choisisse des gens. Euh, je crois que... Bon, allez, vous. Euh, moi, j'ai compris que vous aviez contacté des collèges et des lycées. Vous disiez avoir eu des retours euh, variables. Et si j'ai bien compris, pas forcément... Euh, très partant pour coopérer avec vous. Moi, j'enseigne en lycée, on a vu apparaître la programmation en suivant dans les programmes déjà depuis plusieurs années, ça se développe de plus en plus. là. C'est vrai que c'est un peu dommage que vous ayez pas eu plus de contact avec les enseignants intéressés, parce que je pense qu'il y en a. Du coup, sur la question des, des réponses, des, des réactions des collèges et des lycées avec des enthousiasmes variables, Alors, il faut savoir que c'est surtout les collèges qui ont tendance à avoir peur. Pas trop les lycées. Généralement, les lycées sont assez partants. Euh, mais euh, en soi, ça peut se comprendre. En, au collège, on a des gens qui sont entre 12 et 15 ans, donc des, plus jeunes que des, des gens qui ont une maturité de lycéens. Donc peut-être qu'ils ont un peu plus de mal à confier, entre guillemets, enfin, c'est un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, euh, leur, leur protéger, si je puis dire, à des, à des associations qui... Alors, on est une association qui est établie depuis quelque chose comme 5-6 ans, mais il n'empêche qu'ils euh, ne nous connaissent pas. Donc forcément, ils sont un peu méfiants, ils vérifient les statuts, tout ça. Enfin... Euh, oui ouais, euh, Pourquoi est-ce qu'imité aux jeunes Vous parliez d'enfants, euh, collègues, etc. Je ne sais pas si vous voulez. Vous parliez de Je moins favorisés les adultes aussi. Alors, alors, Pourquoi se limiter aux jeunes, la question Parce qu'il n'y a, a pas que des défavorisés chez les jeunes. Euh, effectivement, c'est une question qu'on s'est déjà posée et on envisage éventuellement changer ça, mais ça a plus... Oui, pardon. Ouais, juste, euh, c'est arrivé qu'il y ait des parents qui restent aussi euh, avec leurs enfants. Ouais. Euh, initialement, pourquoi les jeunes Parce que Meet and Code. Euh, meet and Code est une... Euh, est, euh, va de... Fin, dans les conditions de Miltian Code pour avoir la subvention, c'est faire un atelier de 12 à 24 ans. Donc on a initialement ciblé les jeunes et on y restait un peu par habitude. Euh, mais le fait est que tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a organisé, c'est tout à fait adaptable euh, pour, pour des personnes plus âgées et euh, c'est des choses qu'on qu ne s'exclut pas de faire. C'est juste que jusqu'à présent, effectivement, c'est ce qu'on qu sait faire, mais on ne s'exclut pas de, de faire. Euh, oui. Quel est le retour jusqu'à maintenant des, des jeunes est-ce que vous avez un suivi, un peu de recul Merci. Oui, oui, Alors, est-ce qu'on a un suivi sur, sur ce qui se passe euh, Alors, on essaie. Ensuite, c'est vrai que quand on envoie des mails derrière, il n'y a pas toujours énormément, de, énormément de, de réponses de la part des jeunes. Euh, mais effectivement, on essaie. Les retours sont plutôt positifs. Euh, il y en a quelques-uns qui, qui essaient de continuer un petit peu derrière. Euh, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de faire des, des screencasts, en fait, pour, avec les différentes étapes, une à une, pour que, s'ils le souhaitent, les jeunes puissent reprendre... Euh, les, les différents contenus euh, pour avancer. Euh, mais donc, oui, si, sinon, il euh, y, y a eu pas mal de retours, notamment des retours qui nous ont servi à, à faire évoluer atelier, les ateliers qui ont beaucoup évolué, comme vous avez pu le voir, quand même, au fur et à mesure. Le temps moyen entre la prise de contact avec un responsable et la mise en place de l'atelier et l'installation des machines à côté de ces heures en université, c'était peut-être déjà prêt. Oui, les, les machines étaient déjà, déjà prêtes. La prise de contact. Alors, avec le, ceux, qui, ceux, ceux qui nous hébergent ou alors avec tout le monde euh, Justement, en moyenne, vous contacter un, un collège, un lycée qui accepte. Alors, oui. la avez de décision et le fait de le faire, ou même le fait de faire accepter euh, Alors, euh, déjà, première chose, on ne on contacte actuellement pas les collèges et lycées pour le faire, mais juste pour... Diffuser l'info euh, parce qu'on ne l'organise pas chez eux. Donc les gens qu'on contacte, ce sont les universités. Euh, on a eu deux cas de figure. On a eu un premier cas de figure où on avait un ami qui avait de, de, de certaines responsabilités dans l'université en question. Donc globalement, euh, le fait d'avoir les autorisations et les salles, c'était une journée. Euh, ça aide d'avoir euh, des gens placés. Euh, sinon, bah, c'est le temps de prendre contact, d'échanger quelques mails, de signer des conventions, euh, d'attendre que le président veuille bien les signer euh, et euh, d'envoyer de, des échanges de courriers. Donc c'est euh, une semaine ou deux. Non, on a non, c'est bon, une, une semaine ou deux, quoi. Ça, ça dépend, ça va dépendre de pas mal de facteurs, plus ou moins indépendants les uns des autres, mais c'est ce, ce genre de duel. C'est pas ça qui prend le plus long, le plus long le plus long, long c'est la, la, la communication. Oui. Question, ce serait, euh, vous proposez aux de continuer chez eux, mais qu'est-ce que vous faites pour être joignable après Alors, Qu'est-ce qu'on fait pour rester joignable Oui, on l'a rapidement mentionné, mais pas très explicitement. Euh, deux choses. La première chose, c'est qu'on leur laisse la, la documentation. Euh, déjà, on leur envoie par mail et on, elle est disponible en ligne euh, sur notre site. On leur donne le lien. Euh, la deuxième chose, c'est que bah, le site en question qu'on gère, donc c'est de savoir, euh, a une grosse communauté d'entraide et euh, donc on, on leur indique de euh, ne pas hésiter à venir poser des questions directement parce qu'on saura leur répondre et, et, et les aiguiller. Et, euh, et puis après, on reste disponible par mail si les gens ont besoin. Et puis effectivement, on leur envoie leur propre code pour qu'ils puissent continuer à chacun individuellement tout ce qu'ils ont fait pendant l'atelier. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps pour des questions, mais je pense qu'on peut en tenter une. Ça fait combien de sessions de 4 heures C'est une session de 4 heures que vous avez présentée, mais est-ce que vous les enchaînez Non. Alors, combien de sessions de 4 heures et est-ce qu'on les enchaîne Alors actuellement, il n'y en a qu'une seule, c'est une initiation uh, One Shot. Euh, on ne fait pas un cours suivi parce que euh, ce n'est pas forcément simple pour des gens de venir plusieurs fois euh, on préfère faire un, une chose en une fois et euh, derrière euh, leur proposer de continuer chez eux euh, avec toute la documentation c'est ça, les options ceux qui sont motivés et qui accrochent ils peuvent continuer et rejoindre la communauté c'est ça je pense qu'au ni niveau du temps on a terminé, juste un mot de la fin euh, on est trois aujourd'hui devant vous, mais en fait il y a plus de gens euh, qui nous ont aidés à, à, à organiser ces ateliers-là, donc merci à eux. Et en particulier deux noms que je mentionne parce qu'ils ont été organisateurs euh, dans les ateliers, il euh, y a Thibaut et Alban, donc ça ne vous parle pas, mais j'aimerais quand même les remercier parce qu'ils ont été là et c'est important. Et puis nous verrons sur la rediffusion aussi. <rire>